Bonjour Sylvain. Bonjour Laurent. En forme <rire> Très bien, oui. Le déconfinement ah. se passe bien Bah ben, ma foi, oui, oui, oui. Il euh, pas beaucoup de changements, mais... <rire> bon, merci d'avoir accepté l'invitation de Good Morning La Formation. Vous êtes spécialiste du Digital Learning et dirigeant du cabinet Conseil Learning Salad. Et de ce fait, vous accompagnez les entreprises, les administrations, les organismes de formation dans la mise en œuvre de dispositifs FOAD, formation euh, ouverte à distance depuis de nombreuses années. Et par ailleurs, vous êtes maître de conférences dans les universités Rennes 1 un, et Paris-Sorbonne, à ce que j'ai cru comprendre. J'aimerais euh, parler avec vous de, de trois grandes thématiques euh, aujourd'hui, qui est, est, -ce que est un, est-ce que c'est si évident de se mettre au digital learning 2 quelle, quelle est la culture nécessaire Et trois, quel est le rôle des opco dans cette affaire Alors, premier point, euh, est-ce si évident de se mettre au digital learning quand on n'en a jamais fait ah non, ça c'est sûr que non. <rire> le, non, c'est sûr que non parce que parce que euh, le digital learning nécessite euh, de revoir en profondeur ces euh, bah, processus, son offre, enfin la manière d'aborder euh, le service que l'on rend en fait quand on développe des compétences chez des chez les apprenants et que de voir le faire euh, comme c'est le cas actuellement dans des conditions des qui sont extrêmement euh, euh, d'urgence, on va dire ça comme ça. Euh, ouais. C'est presque les plus mauvaises conditions qu'on puisse réunir pour se pour, pour lancer. Euh, néanmoins, il faut, il faut bien faire face. Hein. Donc, on voit que les gens, les gens font des efforts et un certain nombre de choses d'ailleurs peuvent être intéressantes, mais, euh, mais c'est sûr que c'est euh, à peu près l'inverse de ce qu'on qu fait quand on accompagne quelqu'un euh, de l'emmener vers cette précipitation-là. Euh, Sylvain, on peut penser que les grandes organisations, que ce soit des grandes entreprises, ou des grands organismes de formation avaient déjà une culture assez intéressante en termes de digital learning, est-ce qu'à l'occasion du Covid, ça s'est vérifié alors, tout le monde n'est pas à la même enseigne, c'est sûr. Euh, mais ce que j'ai pu observer, euh, moi, chez euh, nombre de personnes, qui, enfin d'entreprises, d'organisations, d'OEF, qui avaient euh, déjà anticipé euh, la digitalisation, c'est qu'ils avaient fait quand même de manière partielle. Hein, c'était que sur une fraction en fait, de leur formation. Parfois, c'était même sur une fraction de certaines formations. Et, euh, et donc, il a fallu passer du jour au lendemain du... Euh, du 10% au 15% jusqu'à quelque chose qui était de l'ordre de 100% d'informations en ligne, eh bien, en réalité, ils étaient quand même démunis parce qu'il parce qu y avait un problème d'échelle, en fait, tout simplement, et qu'ils que n'étaient pas du tout prêts à enfin, passer à cette échelle-là euh, euh, du jour au lendemain. Enfin, personne n'était prêt à faire ça. Est-ce que le, la période actuelle risque d'être un, un élément euh, euh, d'accélération des inégalités de pratiques digital learning entre entreprises euh, oui, probablement. Alors je, je pense qu'il va y avoir les deux en fait, je pense qu'il va y avoir d'un côté euh, un effet déclencheur chez euh, un ensemble de, de personnes en fait ou d'organisations qui n'avaient pas vu venir les choses et qui se rendent compte, euh, qui vont prendre conscience et qui vont mettre les moyens. Et puis il y a quand même un certain d'autres d'autres pour qui ça va être plus compliqué parce que parce que l'expérience aura été très très douloureuse et que bah, ils auront du mal à, à s'en remettre hein, tout simplement euh, voilà donc euh, et ça c'est pour les organisations hein, euh, donc, on voit bien qu'il n'y a, a pas le même statut. Par exemple, suivant que les personnes font des formations, des, enfin, des organismes de formation, par exemple, font des formations très longues, sur lesquelles il y avait une histoire de continuité pédagogique, et puis d'autres qui sont sur des stages courts, pour lesquels c'était très, très compliqué en fait, de démarrer une offre en plein, en plein, en plein confinement, par exemple. Donc, donc on, on voit que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, ça c'est sûr. D'accord. Est Est-ce que vous notez déjà des changements d'attitude et de pratique soit des organismes de formation qui ne s'étaient pas mis au digital learning, soit des entreprises qui, elles non plus, ne s'étaient pas mis au digital learning. Oui, oui, oui. Là, on voit des… Alors, c'est quand on regarde un peu la chronologie, alors ça, ça fait un peu bizarre parce qu'on parle comme un historien, là. Mais, alors qu'en fait, on parle de quelque chose qui est arrivé il y a un mois, mais ou deux mois, mais, mais euh, on peut déjà… Enfin, moi, je distingue déjà quelques phases, en fait. Il y a, il y a une première phase qui a été le problème d'effet de sidération, euh, que tout le monde a vécu en fait, et qui a empêché les gens d'agir. En fait, il y a eu une espèce de frénésie d'urgence, tout un tas de choses mélangées, de, de, de, de, de compréhension. Aujourd'hui, on arrive à un, un deuxième stade où là euh, s'engage une réflexion euh, sur euh, bon qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas été capable de faire, et surtout comment on se projette dans un avenir, euh, dans un avenir euh, euh, on va dire à moyen terme quoi. Alors, quand je dis moyen terme c'est pour les mois qui viennent et, et là il commence à y avoir une réflexion euh, plus mature en tous les cas euh, en essayant de prendre les choses correctement en disant bon bah, si ça doit durer il va falloir qu'on s'organise euh, et il faut qu'on fasse le tri finalement entre ce, ce qu'on a fait de bien parce qu'il y a des choses qui ont été intéressantes et puis ce qu'on a vraiment complètement raté euh, euh, pour, pour pouvoir s'engager vers quelque chose de plus, euh, de plus soutenable on va dire ça comme ça D'accord. Selon vous, quelles sont les, bons, les bonnes étapes à suivre pour s'engager dans un processus le plus optimisé possible ah, je je pense que la, la, la première étape est celle qui nécessite un petit peu de temps quand même, et surtout de réflexion, c'est qu'il faut revoir son offre en fait. C'est-à-dire que le digital, c'est pas juste changer les modalités, hein. c est, c est, c est, c est, ce sera trop simple. Euh, le digital, c'est euh, modifier la manière dont on appréhende le développement de compétences. Parce que ça va avoir un impact, non seulement effectivement sur l'espace, parce qu'aujourd'hui, euh, tout le monde dit euh, on est à distance, mais, mais le problème c'est pas que la distance, le problème aussi c'est euh, le rapport au temps en fait, qui est différents. Euh, et dans la distance, euh, ce n'est pas juste le fait d'être loin, c'est le fait d'aller chez les gens. Quand j'accompagne des gens, euh, des, des entreprises, ou même des formateurs, quand on forme des formateurs, euh, on leur explique que euh, ce qui s'inverse, en fait, c'est que quand vous êtes un organisme de formation et que vous, et que, que vous formez en salle, vous accueillez finalement vos stagiaires ou vos apprenants chez vous. En fait. C'est vous qui organisez l'espace, la sorte de formation, en salle, etc. Quand on est à distance, en fait, on va chez les gens. Euh, on, va, on, va, on va dans les bureaux Oh, on va, alors Là, c'est même chez les gens, vraiment. Et, et, et donc, ça veut dire qu'il va falloir construire son offre en, en prenant en compte un, un ensemble de contraintes qu'on n'a absolument pas l'habitude de gérer et qui vont nécessiter de revoir, euh, comment dirais-je, la, à la fois la, la, le rythme en fait, de la formation, euh, les, les, les, la les activités qu'on va proposer, euh, la manière de socialiser, qui est évidemment essentielle en formation, et que donc, du coup, on va quand même... Euh, je n'aime pas trop parler de révolution, parce que la révolution, c'est enfin, un, un grand mot. Mais, mais il y a un besoin d'adaptation en fait, qui est considérable. En fait. euh, C'est-à-dire qu'il faut à la fois rester dans le même métier, avec les mêmes objectifs, euh, la même chose que ce que l'on faisait finalement. En fait. Mais il va falloir le faire dans un environnement qui a complètement changé, qui ouvre aussi de nouvelles possibilités qu'on n'avait pas et, et, et qu'il faut savoir saisir. D'accord. Là, ce, ce sont surtout des conseils que vous donnez plutôt à l'attention des organismes de formation des prestataires. Mais mettons-nous dans la situation de l'entreprise qui, elle, voudrait consommer ce type de formation, quelles doivent être également ses précautions Alors là, sur l'entreprise qui doit consommer, qui, qui va consommer, je pense que la, la, la, la clé, en fait, euh, c'est de considérer que le développement des compétences est d'abord quelque chose qui se passe chez elle plutôt que dans le centre de formation. Ça, en réalité, c'est déjà vrai, en fait, euh, dans un, dans, dans la formation présentielle. Sauf que dans la formation présentielle, euh on, on dit, d'ailleurs dans le langage courant, on, on dit ça, on dit on envoie les gens ah. en formation. Ça veut dire quoi On envoie les gens en formation, ça ne fait rien dire du tout. Mm -hmm. les, les, les gens, ils vont développer des compétences qui vont être mises en œuvre dans l'entreprise. Donc, donc euh, en réalité, c'est juste un moyen en fait, d'aller dans une salle quelque part pour acquérir un certain nombre d'éléments qui vont permettre de, de, de le mettre. Mais tout va se jouer au moment où je reviens finalement. Tout va ah. se jouer euh, sur mon poste de travail et du coup, l'acteur clé euh, devient, ne devient plus le formateur, mais devient le manager en fait de celui qui a été formé, cest à que la, la, la, la qualité et l'efficacité de la formation va dépendre de la capacité qu'a l'entreprise à l'intégrer dans son processus de travail. Et, et, et ça, euh, si vous voulez, avec le, avec le digital, on se compte tout de suite, puisque comme il n'y a plus en fait d'unité de temps, de lieu, etc. comme avant, on n'a plus cette espèce d'idée que bah, je travaille ou je suis en formation, euh, mais, mais, en, mais quand je suis en formation, sous-entendu je ne travaillerai pas, c'est un peu idiot parce qu'en réalité c'est peut-être le moment où on est peut-être le plus productif, en tous les cas c'est là qu'on capitalise, et, et donc, euh, donc l'idée c'est que cette frontière en, en fondant finalement, elle, elle doit responsabiliser beaucoup plus l'entreprise, et, et ça c'est plutôt une bonne chose, euh, euh, mais ça nécessite un effort plus important de la part de l'entreprise, ça c'est sûr. Oui. Est-ce que vous avez le sentiment que managers comme responsables d'entreprise ont bien pris conscience de ce point Non. Non, non, non, non. Euh, et ça, c'est vrai d'ailleurs, quelle que soit la taille des entreprises. Aujourd'hui, par exemple, je, je mène avec un ensemble de très grandes entreprises des actions euh, sur, la, sur la sensibilisation du manager, euh, notamment, euh, alors on avait démarré bien avant hein, l'épisode du virus, mais euh, euh, c'est un sujet qui a été identifié il y a, il y a déjà bien longtemps. Euh, euh, comment on peut arriver à sensibiliser le manager, à lui faire comprendre quel est son rôle et la posture qu'il doit avoir pour favoriser le développement des compétences de ses collaborateurs. Et, et, et lui expliquer qu'avec le digital learning euh, il va falloir qu'il euh, agisse concrètement euh, ça, ça commence par quelque chose de très simple hein, pour donner un exemple concret c'est mmh. le planning en fait euh, quand les gens partent en formation ils sont en dehors de leur poste de travail donc en fait il n'y a pas de question de planning enfin il faut gérer le planning bien sûr mais il y a quelque chose d'assez évident c'est que la personne n'est pas à son poste quand elle se forme en digital sur, sur, en, en, dans, dans son temps de travail il va falloir organiser le temps et là ça devient de la responsabilité du manager. Quand c'est une formation en autonomie par exemple, ou une partie de la formation est en autonomie, il va bien falloir que le manager laisse du temps en fait à son collaborateur pour se former. Or aujourd'hui la pratique que l'on observe quand même la plupart du temps, c'est que les managers peuvent être assez favorables au digital learning parce qu'ils ont le sentiment que ça leur fait gagner du temps. Euh, ils économisent une journée, deux journées, trois journées d'absence de leurs collaborateurs, sous-entendu je vais pouvoir les laisser en production ou aller vendre si c'est des vendeurs, ou voilà. Enfin, faire, leur, faire leur travail habituel en fait. alors, que, alors que ça pourra pas se jouer comme ça enfin, tout le monde le sait ça. Bon, les gens apprennent pas plus vite parce qu'ils sont en, en formation digitale ils, ils apprennent autrement Est-ce qu'il n'y a pas un espoir trop grand porté dans la formation digitale qui notamment se manifesterait par certains commentaires qui diraient euh, la formation digitale va remplacer le présentiel à 100% très bientôt c'est un fantasme ça, ça, je l'entends depuis, euh, ben, depuis 25 ans. <rire> et, et encore, c'est parce que j'ai commencé il y a 25 ans, je suis sûr que les plus anciens que moi l'entendent depuis plus longtemps. Non, non, il y a une espèce de fantasme. En fait, il y a, il y a même quelque chose qui a été étudié. cest à qu'à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, finalement, on essaye de l'utiliser pour, pour former les gens. Ça a été vrai euh, avec bien d'autres technologies que la technologie informatique. Et, euh, et, et à chaque fois, évidemment, on a l'impression que ça va changer en réalité non ça change pas tout ça ça modifie en fait euh, ça modifie et ça ouvre des nouvelles opportunités ça modifie le processus en revanche euh, voilà il faudra toujours organiser le service euh, il faudra ça, ça le complexifie d'une certaine manière donc je pense que euh, il faut sans doute être plus performant et meilleur pour pouvoir euh, à la fois euh, organiser et aussi suivre une formation digitale. Et euh, et, et donc, ça veut dire que le... le L'enjeu de la formation, il augmente enfin il devient crucial, et les outils sont adaptés en fait à ces défis-là. Mais il mais, n'y a pas de, il n'y a pas d'effet magique. En fait. La formation digitale ne permet pas d'améliorer l'efficacité de la formation en soi. En fait, c'est la manière dont on va construire le dispositif qui va donner l'efficacité. Et, et, et c'est une mécanique complexe, même de plus en plus complexe, compte tenu de toutes ces possibilités nouvelles qu'on a. Pour se mettre à la formation au digital, faut-il très certainement, lorsqu'on est une entreprise, passer par l'aide d'un conseiller euh, Oui, alors, effectivement, j'ai je, je, je enfin, une position un peu particulière par rapport à cette question, hein, vous en doutez bien, mais euh, oui, moi, moi j'en suis, suis persuadé. Non pas, que, non pas que le conseil soit quelqu'un qui va… Euh, euh, qu'en sache 50 fois plus que, que tout le monde, c est, c est, la, la question n'est pas tellement là. La question est plutôt de, de, de partir dans, le, dans, le, dans la bonne direction. En fait. je, je pense que notamment au début, euh, même pour des organismes de formation, mmh. par exemple, dont c'est le métier principal, hein, euh, qui pourrait euh, finalement, enfin, euh, ça pourrait laisser penser finalement qu'ils savent faire tout ça, euh, il y a… Euh, il y a un curseur finalement à positionner euh, qui nécessite de savoir, enfin, euh, de connaître un peu la fin de l'histoire, de connaître, d'avoir la représentation suffisante finalement, pour être capable de comprendre les enjeux, la manière dont ça va se passer, etc. Et, et, et pour ça, il faut, il faut se les services de quelqu'un euh, qui, qui a cette vision-là, qui sait, qui sait le faire ou qui l'a vu. Alors ça peut être un conseil, ça peut être aussi une embauche, en fait. Hein, ça, ça peut être ça, pour un organisme de formation, se dire euh, peut-être qu'il faut que je recrute quelqu'un. Euh, de compétents dans ce domaine-là qui va, qui va me permettre d'emmener mon équipe en fait, dans cette aventure euh, en, en allant bien. Ce n'est pas forcément un conseil extérieur, ça peut être aussi un, un recrutement interne, ce qui va forcément ce d'ailleurs hein, pour un Ouest puisque euh, a priori, c'est la vocation à... à, à ce n'est pas une mode, hein, le digital, ça, ça va rester, bah. c'est clair. Donc, euh, donc, euh, donc, on peut aussi euh, solidifier son équipe avec, euh, avec ces compétences-là, en, en allant les chercher à l'extérieur, hein, bien sûr. Bien sûr. Euh, Sylvain, un point qui me semble important, c'est quel peut être le rôle des OPCO dans la montée en puissance et des organismes de formation et des entreprises en matière de FOAD les, les, Pour moi, les OPCO, effectivement, ils sont, ils sont là pour soutenir. Hein, euh, donc... Euh, entre les, les, euh, les acteurs et donc euh, aujourd'hui alors si, si on se parle si on parle du, du côté des offres on va dire hein, dans un certain oui. temps euh, les offreurs c'est de les accompagner dans, dans la mise en œuvre d'une véritable stratégie c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il s'agit de, de reconsidérer l'offre en fait hein, des de, des organismes de formation des offreurs de formation euh, pour aller vers quelque chose qui soit plus en adéquation avec les besoins réels en fait hein, de, de, de, de, des entreprises euh, et, des, et des salariés et enfin des des, voilà, des, des collaborateurs euh, donc il y a cette dimension stratégie et ils peuvent aussi les soutenir dans, dans une notion qu'on n'a pas trop abordée jusqu'ici qui est celle de l'investissement puisque ce qui distingue quand même le digital du présentiel c'est que ça nécessite un, un investissement au départ quand même euh, peut-être plus important que le présentiel où il y a des gros frais de fonctionnement et peut-être un peu moins d'investissement au départ là il y a une part d'investissement qui est plus importante sur la partie digitale euh, et donc il y a sans doute besoin d'un soutien financier euh, de, de, de, de l'offre après sur euh, sur les si on va du côté de la demande là, pour le coup euh, l'accompagnement des entreprises, euh, c'est de les aider aussi à, c'est à, un à, peu à, ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de les aider aussi à essayer de mieux considérer ce que peut apporter le développement de compétences, en fait, à leur, à leur business, finalement. Et donc, euh, et donc, comment, en fait, arriver à utiliser au mieux le mix, en fait, des possibilités qui sont offertes aujourd'hui, parce qu'on parle de formation, mais il y a aussi euh, la, la, les actions de formation en situation de travail, par exemple. Enfin, on, on voit qu'il y, y, y a un panel qui s'est largement ouvert aujourd'hui de, de choses, et et il va y avoir une, une difficulté en fait, de l'entreprise à, à être capable de considérer finalement comment elle peut intégrer toutes ces modalités, qui sont quand même un peu techniques, jargonnantes, etc., dans son processus. L'enjeu pour les entreprises aujourd'hui, c'est d'intégrer la formation dans le travail. Enfin, c'est ça l'enjeu. Hein. D'accord. Merci Sylvain. On a progressé sur euh, la connaissance des enjeux du digital learning. Euh, comme le veut la tradition à Good Morning la formation, je vous laisse le mot de la fin. C'est gentil, merci à vous. Et donc, euh, bah, moi, ce que j'avais envie de dire pour terminer, c'était que euh, la, la crise là actuellement nous amenait. Euh, euh, enfin, pour les offres de formation et même pour le, ceux qui suivent la formation, une espèce de contrainte euh, qui euh, oblige à faire de la formation digitale parce que parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Euh, en réalité, il va pas falloir il va falloir dépasser cette vision-là. Euh, c'est pas un problème de est-ce que j'ai le droit de me déplacer ou pas. La formation digitale, en réalité, c'est une capacité, c'est une, une possibilité d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a toujours fait dans la formation. Et je pense que pour les professionnels de la formation, mais aussi pour les bénéficiaires, forcément, euh, c'est une opportunité. Euh, Historique, euh, le digital, de manière à de, de, de les positionner en fait comme des acteurs clés. Moi, depuis que je, depuis que je travaille hein, quasiment, ou en tous les cas depuis que je suis dans la formation, ça fait une trentaine d'années, j'entends dire que la formation, le développement des compétences, c'est euh, le capital humain, c'est la, la clé en hein, fait hein, de, de la compétitivité, de la capacité des organisations à s'adapter, etc. Ok. Euh, pourquoi pas mais, mais comment on le fait Vous, vous l'avez vu, vous, la formation continue, elle est discontinue, la formation continue. Donc, c'est la seule qui est discontinue. Donc, euh, donc, donc le digital, c'est justement ça. C'est de se dire, on va pouvoir enfin euh, commencer à intégrer le, la formation, en fait, ou en tous les cas, le développement de compétences, je ne sais pas si ce sera la formation, mais c'est le développement de compétences, dans le processus des organisations, en fait, et aussi dans le processus vital, professionnel, de chaque de chaque salarié. Moi, ce qui m'a frappé dans la loi, quand même, hein, et je terminerai là-dessus, dans la loi euh, euh, actuelle, c'est qu'il n'y a pas le mot de formation. C'est la loi pour euh, là, c'est la liberté de choisir son son, son, son, son avenir professionnel. C ça montre bien, ça montre bien. On est les enjeux, c'est c'est tout au long de la vie, c'est et c'est tout au long de la vie à la fois du salarié, des enfin, des, des individus, mais aussi des organisations. Et, et, et le digital est une des clés pour y rentrer. Euh, donc c'est donc on est on n'a jamais été aussi bien placé dans le monde de la formation pour faire des choses mentalement. Merci Sylvain, à bientôt.